On met l'avertissement, parce que c'est un jeu à avertissement. Alors, je vous rappelle, Omori est un jeu, du coup, euh, d'horreur psychologique. Il euh, y a beaucoup de sujets qui sont traités, qui sont compliqués. Donc, si vous euh, avez... Euh, vous êtes passé sur le, sur le live, euh, vous avez vu, du coup, l'avertissement s'afficher normalement dès le début. C'est Wisebot qui, qui me permet de faire ça. Euh, et ce, dès le début-là, permet justement de, euh, de pouvoir gérer ensuite... Euh, et vous informer directement dès le début, dès que vous arrivez. Voilà. Euh, donc, j'ai repris à peu près le texte qui est écrit ici. Mais on a rajouté des choses. Donc, ça nécessite un avertissement parce qu'il y a euh, beaucoup de sujets. Donc, la perte, la dépression, le suicide, l'anxiété, le bullying, le harcèlement et le sexisme. On en est à un moment où on était un peu bloqué. J'ai un peu rage la dernière fois, donc on va voir. On est à Orange, Orange Oasis. L'Oasis Orange. Et Je vais tout traduire, je vous rassure. Euh, et du coup, euh, on, on est tombé euh, sur un sur un problème, c'est qu'on a, euh, je crois que c'est par là, je crois que c'est par là, Ouais non c'est pas par là du tout, euh, on est tombé sur un problème, déjà ça a ramé à la fin, je sais pas pourquoi, mais du coup le truc, c'est que là on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, on a, euh, on est dans... Du coup dans la pyramide de l'orange, euh, de l'oasis orange, on doit avoir une cuillère pour aller chercher, c'est une sorte de, de, de course au trésor quoi. Et euh... Ah oui j'ai plus de trucs donc voilà. Je, faut claquer de l'argent pour entrer et euh, c'est par là le boss. Euh, et le truc c'est que, euh, on était tombé, on avait réussi à bien avancer parce qu'en fait il y a plusieurs niveaux, ces niveaux là il faut trouver les clés. Euh, je n'ai pas de... voilà, donc du coup j'ai on va devoir farmer un peu beaucoup euh, en cherchant dans les euh, dans les petits pains qui sont un peu partout et on va devoir level up aussi en passant et sur, le truc c'est qu'on est tombé sur euh, quelque chose de très random que normalement euh, donc, par exemple là faut absolument qu'on augmente notre, notre calme, il prend trop cher et euh... Et donc on va farm. Aujourd'hui ça va être un peu du farm. Je suis désolé que ce soit. ça se finisse sur ça. Je pensais à pouvoir avancer mais non pas du tout. Voilà. On essaye de faire au max, on verra après. Euh, en fait, faut qu'on trouve euh, surtout des euh... Ah bah ça y est, j'ai tué, tué tous les tous les lapins, j'ai débloqué un achèvement. Ah ouais non mais j'aime pas les, les serpents fraises là. Euh... Je vous rappelle que Omori est un jeu qui base sur les émotions, mais je les utilise très peu au final, à part avec les boss. On va donner un peu de vie à Kiel parce que là peu, euh, on galère. Donc euh, ça se joue avec Omori, Aubrey, euh, Hero et Kel dans le désordre. On est du côté euh, des rêves d'un de, personnage qui s'appelle Nino. Donc il, il se rêve en tant qu'Omori. En, en euh, la dernière fois que j'avais trouvé les clés c'était là. On va checker. Non. Et par exemple la, la cuillère que j'ai, elle, elle a que 5 possibilités d'ouvrir des pins. Donc voilà, c'est fini. Donc on va devoir reclaquer 100 balles. Et ensuite, euh, on peut trouver des trucs pour acheter euh, justement euh, dans le Dino Shop. Euh, avec 9 dollars qu'on trouve justement, on peut acheter donc la version euh, Silver. Mais on n'en a que 9. Donc j'en ai pas assez. Il faut qu'on trouve de la thune dans ces petits pas. Donc c'est exactement le moment où, où en général, j'arrête de jouer et euh, je reviens 4 mois après. 4 ans après, ça dépend. Parce que c'est exactement le genre de système de jeu en, euh, où l'aléatoire commence à arriver et ça commence à m'énerver. Parce qu'en fait, jeu, ça casse un peu le truc, ça augmente le temps de vie du jeu. Et ça, ça peut être bien pour ceux qui aiment bien jouer longtemps. Euh, mais je trouve que c'est un peu abusé, un peu gratuit, donc euh, voilà, en général j'arrête et après je reviens dessus et je me dis mais pourquoi, ah non, on a trouvé l'a trouvé en premier, super. Donc là c'est la clé de la pyramide donc on va y aller direct, on va passer au deuxième niveau. Euh, la dernière fois que j'avais trouvé c'était par là, donc là en fait il ouais, y a clairement que du farm, donc on va voir si... Euh... Non. On va battre ce, ce petit... Ah non les gingembre Oh non Il est énervé Faut qu'on soit triste, tous Je crois que c'est ça. On va faire exploit, voilà. Euh... On va taper. Donc là si on énerve, c'est que... Ça serait pas mal en fait d'énerver tout le monde. Ouais on va faire ça, parce qu'en fait le truc c'est que quand on énerve on va être à peu près à la même, euh, au même niveau d'émotion donc du coup on pourra prendre moins cher, enfin non on prendra pas moins cher mais on sera à peu près au même, euh, 400 c'est bien, c'est bien exploit Voilà c'est bon, ok. J'ai bien fait de faire ça, parce que ça a augmenté notre puissance. Quand les émotions augmentent certaines choses et baissent d'autres choses, par exemple, le fait d'être énervé, ça augmente notre, pui notre puissance d'attaque. Mais ça baisse notre défense. Oh, on a trouvé un dino dollar. Super, on est à 10 au lieu de 20. Super, je suis très content. À ah, quoi que c'est peut-être 10 pour la... la spoon. Et le pire, c'est que du coup, la dernière fois, on s'est tombé... Ah si c'est bon, ok, allez, on y croit. Donc en fait l'idée c'est euh, bien entendu trouver de la thune et de euh, trouver la clé. Mais le problème c'est que à la fin, euh, on est allé jusqu'au maximum sauf qu'il euh, faut battre un, un, un poulet qui lui... Euh, lui euh, en fait s'enfuit donc euh, c'est compliqué des fois il se cache dans des pins, la dernière fois il s'est pas caché dans des pins il s'est enfui direct et on l'a plus vu dès le début et ça c'est apparemment très rare dès le début donc on est euh, j'étais j'étais très content on va faire exploit direction sur lui on va le battre lui et on va faire un mégaphone, on va refaire la même technique et euh, quel est notre soin, enfin quel est notre euh, Ouais, pour, comment on pourrait dire d'ailleurs Quel c'est plus euh, soutien Ou tank, peut-être. Mais euh, je pense que c'est ouvrir le tank. Et du coup, héros, c'est euh, notre son. On a changé son. Il a changé son son. Il a changé son émotion, les On va le redonner de, de la vie à quel à, à Voilà, c'est toujours bien. On aurait dû donner à vrai, c'est pas grave. On fait, là. On fait une attaque normale pour pouvoir augmenter notre, notre jauge en bas qui permet de faire des, justement des, euh, des.. des enchaînements au bout de 10. En fait c'est notre caster, je pense, c'est quelqu'un qui fait de la, la magie qu'elle style. Il arrive à faire des bons trucs en changement d'émotion. Donc, euh, ça doit être ça. On a trouvé un dollar, super. Pas de chance. Oh là là. un bâton et hérisson, là. Lui, il est toujours en mode mortien. On va le battre. On va faire une balle courbe pour changer. Le but, c'est de battre celui qui a l'émotion. Parce que l'émotion, en... ah, il a changé en énervé. C'est pas mieux. Ah, c'est bon. Du coup, elle va utiliser des coups sur lui. Ok, C'est bien. Et du coup, héros, tu vas donner de la vie à Over. les attaques normales. De toute façon, là, c'est la fin. Ok. C'est bien. On fait quand même des level-up. Hein, c'est bien. Si Ce tu veux dire qu'on n'est pas du tout à niveau. Hein, sur le coup. Mais je ne joue jamais à niveau. Donc euh, très rarement, je suis sur euh, sur bois. Peut-être au début. Hein, tout début, mais après se rattrape. Bon, on a trouvé pas mal de thunes. On a jamais trouvé le... Wow, on va utiliser combien de... On va utiliser combien de... D'ouverture de, euh, de... De pain, là, avec notre cuillère. Allez Allez Allez Voilà. Le pire c'est les gens hein. moi. Je, je le répète. Wow On aurait utilisé nos, euh, toute notre cuillère à ce moment-là, c'est abusé. Oui, on est attaque game. On va essayer cela hein, parce que... Ah euh, Le céleri, je sais plus s'il si est puissant. On va essayer de faire un truc, hein. Ah oui, ça le, le rend heureux. heureux. Ah Il faut donner de la vie à Aubray hein. C'était quoi son ski là hein Voilà, nous on a un higher stage of emotion donc on va utiliser ça. On va faire ça. Attaque normale et on va donner de la bouffe à Aubrey. Bam Il a tellement de vie euh, ce la bande. Incroyable. Ah ouais Il est pire que bourrin, oh, attends, on va, on va refaire le même truc. Ah non on peut pas. Je snack. Le, le snack. Euh, euh, euh... On veut du jus. Le jus c'est notre jauge de. On va faire beatdown avec.. C'est notre jauge de.. De capacité en fait. Et je sais que les, les attaques de l'Homore elles, elles claquent beaucoup de jeu donc... Ah, est-ce qu'on peut faire notre skill Oui. C'est peut-être... Oui, c'est un peu sur hein. je viens de voir si on est niveau de vie. Ah oui, il y, y a du bruit à l'extérieur je... Excusez-moi, il hein. y, y a du bruit de fond C'est des gens qui, qui traversent l'air Oh là là Ça sert à quoi acheté ou pas j'ai combien j'ai combien 9 ouais, il m'en manque un après après je suis blindé hein, mais euh... on a juste besoin de trouver un dollar et c'est bon on peut enchaîner allez J'espère que c'est pas une quête annexe, hein, c'est vraiment la quête euh, originelle. Je vais demander à, à Marie après. Parce que si c'est une quête annexe, on abandonne tout de suite, hein. voilà. en tout cas, euh, on peut dire ce qu'on veut. Euh, on va de quoi, femme Qu'est-ce qu'on trouve à vous, par contre Ah, c'est bon. Salut. On a de quoi faire, mais on a de quoi monter de niveau. <t 'en> le son est très fort attendez, je vérifie un truc oui bonjour non non ça va bien hein. oui je vais vérifier quand même alors on va continuer à attaquer comme, comme si on jouait Ça s'entend. Allô, bonjour. Je vais essayer un peu plus tard. Ok. Toujours pas la clé, hein. C'est possible qu'on trouve vite. Oh, dommage. l'acheter Alors je précise j'achète toujours euh, la version celle qui euh, qui me permet justement d'ouvrir tous les tous les pains quoi En fait on fait que chercher donc... Euh... Oh la la Oh la la la la la la la la la la la la bien la la la la la la je la tout la la la la Petit cœur. Ah. Ok. Gros cœur. Ah, ça augmente. Ça augmente son, son attaque. C'est bien ça. Cool. Ok, le son, c'est bon. Euh, hop. Deux minutes, hein, je me remets en gestion de stream. Histoire de euh, pouvoir vous gérer. Si, euh, si ça vous dérange pas. Ouais, en fait, c'est que de mon côté où euh, c'est un peu plus fort, mais c'est normal parce qu'en fait de mon côté, euh, j'ai besoin d'écouter. Bonjour Ewing Bell, tu es en lurk, bah euh, je crois que tu peux. Il y a la, il y a la commande lurk, hein, je crois. Et, et euh, si tu fais à manger, euh, j'espère que euh, tu vas pas le cramer cette fois-ci. Ah, ça marche pas. Peut-être que je l'ai pas mis. Euh, Peut-être que Whizbot il l'autorise pas. Hein. Courage en tout cas pour la cuisine. Alors. Ah, il faut donner de la vie à ce, à ce héros là. Ah, ils sont heureux. Oui. On va regarder les héros. Ah oui, mais je. Oui, je fais. Attends. Qu'est-ce que t'as dit Oui, je fais pas ça à 20h cette fois-ci. Ça devrait mieux se passer. J'ai pas la tête dans. Donc... Ah. Tu sais que Fion, s'était bloqué aussi. Ah, c'est marrant. Je l'ai autorisé. Mais je crois que l'argot... Il euh, y a, y a du mal. vote' hein. il, il est attaqué pour ça. On va peut-être donner de la vie à... Euh, à, à c'est quoi cette histoire Donne-toi de la vie. Mange un petit cookie. Je crois que c'était l'automode, là, par contre, qu'il a géré. C'est pas Wisebot. Le pion, en français, c'est... Ah non, mais il va encore se donner de la vie. Ah bah, c'est tant mieux. Ça tombe bien. Ah bah voilà, il est dead. Il est dead. Le gars est dead. Euh... Bon, on a un dollar. C'est bien. Ouais, je suis content. Ça va être infini j'en peux plus de ce jeu je vais vérifier tout de suite après si euh, on a la clé on va se battre avec lui de toute façon c'est un peu prévu à ah, protection on nous a fait une curbine on va passer à euro pour voir s'il si gagne de la vie quelque chose à okay. ah, ça lui fait descendre son attaque ok c'est bien En fait les enchaînements je les connais pas tous Donc euh, j'essaie de faire mieux Voilà J'aime bien la musique, mais en fait... Euh en fait, j'ai énormément l'impression que c'est une quête annexe. En fait, le truc le de euh, constamment euh, level-up, euh, d'avoir des persos que t'as jamais vus, ça fait un peu euh, bonus stage, quoi. Oh, on va ouvrir ça. Oh, on l'a trouvé direct Oh, deuxième. Allez, vite, vite, vite. Trop bien. Trop bien. On peut, on peut y arriver, on peut y arriver, puisque les salles deviennent de plus en plus petites. Donc, eux, ils ont peur. Donc, c'est très bien. Euh... Je sais pas combien il en reste, mais ça va être mon frère. Attendez, je vais vérifier. Est-ce qu'on peut voir Non. Non. On peut pas voir. Oh là là. Oh, ça serait triste qu'on qu qu qu s'arrête ici. Euh, pas de problème. Si tu Je pense que le... Elle, elle, elle t'a pas répondu je pense exprès aussi pour ça. Enfin pas. On peut pas dire exprès pour ça parce que ça fait bizarre mais. Je pense qu'elle t'a pas répondu parce que justement euh... elle veut pas y répondre à ça. Donc euh, c'est possible que tu sois trompé, euh, je sais pas si elle t'en veut, on verra. Prochaine fois. Hein. Je lui, je, lui, je lui passerai quand même que tu t'es inquiété, celui-là. Je suis en train de, de, de, de taper un, un, un lapin, mais euh, faut faire revivre notre ami... Euh... En fait, faut qu'on soit énervé là, qu'est-ce que je fais Ouais, bah le toast, en fait, c'est bah, le terme toaster en anglais. Hein. C'est euh, quand t'es toaster, t'es dead. Ah mais elle est triste, donc on va faire un truc. qu'on peut, on peut tous être heureux donc euh... voilà. on va mettre un coup de boule et on va tous énerver voilà allez hop. ouais vu que en fait dans Omori tu joues avec les émotions le truc c'est qu'il faut faire attention à ça et là on met de la confiture on met du jam ça fait voilà il est de retour mais il est triste parce qu'il a pas pris notre énervement. Non, ça devrait marcher un peu mieux. Euh, et on va utiliser un skill. Est-ce qu'on peut faire fast food de 40 C'est pas mal. Tea time. Est-ce que c'est Ah, on peut choisir. Donc, euh... bon, on va rajouter 40 à, à Omori. De l'année dernière, je crois. C'est 2020. Mais euh, comme, tu, comme tu, tu sais, je sais pas si je vais bah, rebalancer l'avertissement. Parce qu'il y avait avertissement sur le jeu quand même. Voilà. Euh... Ah, mais t'as besoin de vie là, au vrai. Ce serait bien de te donner de la vie, genre. Utiliser un skill. Pour te donner 40% de ta vie, par exemple. Ouais, c'est bien, si t'as eu le warning, c'est cool. Ouais, et du coup, le. Je suis en train de repenser à ton histoire de, de, de mes genres. Je, je pense que le mieux c'est que tu vois euh, avec quand tu contre l'arrostimant. Mais... Euh... Ouais, Omori euh, c'est bien, mais... Oh, on a la clé. Je pense qu'on est très limité dans le, dans le nombre de pas qu'on va devoir faire, mais faut qu'on batte absolument le, le, le poulet. Donc on va essayer de... Il oh, y en a que deux. Oh, trop bien. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Dis-moi que ça reste toujours. Il est où, le poulet, là Il est où, le poulet Faut, ta... Faut taper tous les... Mais non. Oui, on a trouvé le... Bon, on, on se barre. Je, je crois qu'il fallait taper le poulet, mais je suis pas sûr. Il s'est enfui. Donc, on va aller voir Marie. Hein. Je, je veux pas continuer ce jeu-là. Oui, il est là, avec un cœur. C'est bien. Euh un poulet haut. <rire> un poulet haut. Euh, On va checker pour voir si c'est la quête principale, parce que... On a le ticket de... On a le ticket pour aller acheter des, des glaces. Mais non, alors, Marie, tu peux pas m'imposer de sourire, je tiens à te le préciser. Alors, qu'est-ce que... Qu que... D'où viennent ces, ces émoticônes Clitch Ah, ça vient de Clitch Norris Ah... Alors... Euh... Ah oui, mais du coup, on ne sait pas. Bon, on a le, on a le ticket. Je... je crois que je ne suis pas abonné à Clitch. J'ai pas suffisamment suivi son contenu. Mais euh, j'imagine que vu qu'elle il a... Il est... qu a fait euh... la saison Antifa, euh... j'imagine que ça peut être intéressant. J'avoue, je... il y a plein de choses que j'évite, par principe, euh, sur YouTube. Et, euh, et c'est pas ma priorité en fait, de regarder des contenus po politiques. Mais euh, quand, je, quand, quand je trouve que c'est un contenu qui est, qui est cool, je regarde. Et euh, surtout, euh, surtout si ça ne dé déshumanise pas. Euh, c'est parfait pour moi qui bosse en bureau, c'est la matinale. Ah oui, la matinale. Moi, j'ai checké euh, host poétique, surtout euh, en matinale. Je voulais voir, mais au final, ça reste un peu euh, dépêché style, quoi, host poétique. Parce que, euh, voilà, après, il y a un habillage, quoi, sonore, que je n'aurais sans doute jamais, au final, parce que je suis incapable de faire ça. Peut-être que je vais essayer d'y penser pendant les vacs. Euh, donc, on a le, on a la carte, on a le scokone. là. Normalement, je pense que c'est ça. Donc, il faut qu'on aille à la machine à glace. Mais c'est à utiliser où exactement cette machine à glace Parce que c'est pareil, on devait faire des blagues à quelqu'un, mais. Je crois que la machine à glace, elle est à côté logiquement. Ah oui il fait un peu comme anti-stream -anti du coup sur, le, sur la thématisation. Oh, non après ouais c'est bien, en soi, c'est une belle idée. Je pense qu'une semaine pour avoir les infos, les, retra les, les retranscrire et tout, c'est pas mal. Mais tu vois par exemple moi j'ai... Je, je, je... Les personnes qui vont participer à la saison Tifa, je pense que. Il y a très peu de personnes que je connaissais. Du coup ça fait découvrir un peu le contenu, ce qui est cool. Euh.. Je sais pas. Normalement, devrait être ici. Ça devrait être ici. On devrait continuer hein, quelque part. Ça devrait être là le boss quelque part. Ah oui, on n'est pas allé revoir. Peut-être qu'il va nous dire. Ah oui, ça, c'est les, les jumeaux. Peut-être qu'il est heureux. L'été. Le jeudi matin, c'est l'été. Étudions le thème du nucléaire. Point de vue pro contre. Ah ouais, mais pff. toujours de gauche. Je me demande le pro de gauche, c'est euh, ça donne de l'électricité et le contre de gauche, c'est euh, l'écologie. J'imagine. J'ai euh, du mal, moi je connais pas suffisamment le nucléaire. Je sais que euh, la tape infernale que c'est sur Twitter, par contre. Je sais pas si ça vaut le coup. <rire> non mais la, la subtilité, moi, le, le, le, moi je fais des résumés un peu à la à l'arrache. J'avoue que j'ai pas fait d'effort. Mais... Ah mais attends. Mais non. Attends. C'est ça la, la, la distribution de glace Non. J'ai du mal. Je, faut que je regarde une solution soluce, là. Faut vraiment continuer et trouver ce... ce, ce J'allais dire un, un gros mot, euh, mais je ne vais pas le dire. Je ne comprends pas. Bah, le truc, c'est que c'est forcément intéressant, le, le nucléaire, parce que c'est un peu la suite de... de ce qui pourrait arriver avec euh, des déchets, quoi. Genre... C'est un peu le futur C'est si notre, notre présent et le futur de nos enfants Si on a des enfants Moi, je, je, je me pose beaucoup de questions. J'ai vu la vidéo de défécateur sur, le, sur les enfouissements et tout. Mais euh, sur l'ensemble du nucléaire, je... je... Il y, y a des moments où ça m'a vraiment vénère Et c'est principalement l'enfouissement Je trouve incroyable qu'on euh, qu utilise Une technologie qu'on qu ne sait pas de se débarrasser à notre époque Mais, euh, mais voilà <rire> Je sais pas si je suis ni pro ni contre quoi. Ouais mais mon gros... Ouais mais c'est ça en fait le problème C'est que moi je Je sais pas Franchement je sais pas le, le, le, le... Je suis peut-être un peu trop vénère sur ça, euh, je trouve que quand t'as pas la solution à, à, à bien gérer tes, à bien gérer tes, tes trucs, euh, j'ai du mal à saisir. Je comprends pas en fait... Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc Attendez monsieur, je crois que vous êtes en feu Ouais c'est clairement ça, hein. c'est clairement l'histoire de l'humanité, mais on peut l'arrêter lui euh, elle, je sais pas, en fait vous êtes en feu. Mais, purée, je vais je vais essayer de le bloquer. On va faire un écran. Ah non, mais c'était bon, c'était au bon endroit. J'ai essayé d'éviter, mais... Ah, c'est lui qui nous évite, on peut rien faire. On euh, bah, brûle euh, une, une pisse. On n'est jamais allé de ce côté. Et il n'y a rien. À part des tombes. Font du bruit. Étrange. C'est un cimetière. Un cimetière xylophonique. Intéressant. Ouais, mais moi je connais pas suffisamment les piano. J'imagine que celui-là est intéressant. Bizarre le bruit. Le truc c'est que je, je sais pas si je peux. On peut sauver cet homme. Euh, peut-être avec héros vu que c'est notre soin. Non. Cette femme. Non. Bon, on est à un moment où faut faut, faut ça. Mais il veut en fait euh, voilà. Ah peut-être que euh, que Aubrey peut smash les euh, les tombes. Ah, attends. On va checker. Non. Là, c'est pareil, là. On, pour, on pourrait monter, je pense. Bon, on n'est jamais allé par là, mais au moins, on a découvert un truc. C'est qu'il euh, y a un cimetière. Donc, il y en a deux en haut, trois, et après, je sais pas combien. Je ne vais pas compter. Euh, oh là là. Bon, on est perdu. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Je n'ai pas envie d'aller voir le. le, le, le... Ceci, il faut se taper avec tous les poulets. Moi, ça ne me dérange pas, mais il faudrait déjà arriver au dernier niveau. Quoi. Donc là, c'est le, c'est la mafia. On peut se bourrer à la gueule alors qu'on est trop petit. Donc Ouais c'est pour revenir sur l'histoire du nucléaire, c'est pour ça que je préfère pas trop demander mon avis dessus, il y a des trucs qui m'énervent de base, et, euh, et en fait euh, juste on peut faire un peu un effort sur ça, et, et voilà, après moi ça je suis pas, pas envie de couper l'électricité de, de la moitié de l'Europe, parce que d'après ce que j'ai compris c'est ça, c'est qu'on vend notre électricité, donc, euh, donc voilà quoi. Après, il y a un autre truc aussi qui m'avait énervé, c'était la vieillesse des, euh, des centrales. C'est pareil, quoi. Mais bon, c'est le, le système hein, qui est comme ça, hein. la société en elle-même. On accepte de garder des vieux trucs, de ne euh, pas savoir se débarrasser de ses déchets. Et Je pense qu'en vrai, euh, si ça, ça, ça aurait pu être le, le minimum de, social de, de remise en question dès le début. quoi. Juste, en fait, comment on fait, et pas juste sauter sur les, sur les opportunités comme ça. quoi. Peut-être qu'on aurait été avancé sur autre chose. Voilà. Quoi. Mais là, c'est pareil. Là, les... <rire> je sais pas si t'as vu, il y, y a la 6G, la France veut absolument être dans le... Dans le dans les systèmes de recherche de la 6G à toute balle. Parce qu'il y a un sens aussi, sachant que la 5G n'est toujours pas appliquée, qu'il y, y a encore des, des trous de connexion dans, en France. Je sais pas. C'est juste pour vendre, quoi c'est de l'économie. Ah, tu, du coup, pourquoi ils en auraient besoin d'un 5G Je suis même pas sûr qu'ils en aient vraiment besoin. À part de la puissance de rapidité, de, de flux, pour, euh, pour avoir des informations plus vite que les autres. Je vois pas l'intérêt, en fait. Parce que ça, à la limite, c'est de la protection, et de, entre guillemets, de la, de la défense extérieure, quoi. On est, on est allé là aussi. Ouais, surveillance de masse, ouais, bah, ça m'étonne pas, du coup. Après, moi je suis pas au courant suffisamment de, de la surveillance, mais du, clairement, le truc de le truc de la 5G, c'est ouais, distribuer des données, ne pas être choqué du nombre de données que tu envoies par un téléphone. Euh, moi, je mets toujours, le, par exemple, l'utilisation de mes données sur en euh, visible euh, sur mon téléphone. Il y a des moments où tu te poses des, quand même, des questions. Tu vois, genre... Quand tu te retrouves avec des 1MO envoyés sur Twitter ou Facebook, ou je sais pas quoi... Bon, on va se barrer d'ici, on va essayer de trouver notre notre distributeur de, de glace. Parce que je, vu que c'est ça qu'on trouve dans dernier niveau, j'imagine que c'est ça qu'il faut aller faire. On va aller voir Pluton. Bah en fait c'est une habitude, c'est pour savoir aussi quand, tu, quand, ton quand ton ordinateur, ton téléphone est connecté quoi. Savoir à quel moment, en fait, il est euh, qu'est-ce qu'il envoie, à quel moment il envoie. Ça permet de gérer aussi le... Euh, si t'as si si imposé euh, à toutes tes applications de ne pas se connecter, est-ce qu'il y, y en a quand même qui fonctionnent euh, en fond euh, C'est ce genre de choses-là. Euh, je crois que... Je crois que... Euh, je sais plus. Je sais plus où est le, le distributeur. Je sais qu'il y a, dans l'autre monde, il y a le, la personne qui veut les blagues, donc on va lui donner des blagues. Ça c'est les quêtes annexes, hein. et je vais aller checker pour voir si on est obligé de taper le... Salut Pluton, hein. au revoir Pluton. Là je traduis pas parce que, bien entendu, euh... c'est toujours plaisant. De... Euh... De... Euh... Comment ça s'appelle Je traduis pas parce qu'en fait c'est des passages qu'on a déjà fait. Et en plus, euh, Pluton, il n'arrête pas de répéter la même chose, donc voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand on a besoin. Non mais c'est ça, il faut il faut l'utiliser comme ça. Hein. Je suis d'accord avec ça sur le principe. C'est-à-dire que... Euh, je crois que la personne qui a besoin de blagues, c'est lui. Non. Euh, il faut, pour moi, il faut l'utiliser comme ça, c'est-à-dire tu l'utilises quand on a besoin. Quand as une action à faire. Sinon, il euh, n'y a, de... a rien besoin d'être connecté à 24. C'est toi qui a besoin d'une blague C'est qui qui a besoin d'une blague ici Je suis perdu. Gumbo, il n'est pas happy. Ok, c'est bon. C'est la meilleure musique en empêchant. C'est peut-être après. Oh, mais la localisation, faut toujours aider. <rire> en fait, ça, c'est, je pense que c'est la base de, euh, c'est la base de, de tous, j'espère en tout cas, qui euh, tous et toutes qui euh, qui, qui enlèvent la, la localisation. Mais Bluetooth aussi, hein, parce qu'en fait, Bluetooth, euh, ça prend pas mal de batterie. Après, il faudrait aussi baisser la luminosité pour garder l'écran, histoire qu'on utilise, euh, qu'on ait une batterie et qu'on l'utilise euh, vraiment bien, quoi. pas qu'on la gâche. Euh, parce que, euh, même sortir une batterie de téléphone, c'est l'enfer, parce que tu la sors pas euh, de nulle part. Et c'est vous les, bl les blagueurs, les blagueuses. Non. Lui, il a, là, il y a le mec qui danse. Donc c'est pas ici clairement. Donc pour moi la, le, le distributeur à glace c'est quelque part par ici. C'est toi qui veux les blagues Non. J'ai des blagues à revendre. Bon. Je vais devoir euh, checker la soluce. On est tellement bourrin pour eux. Fatiguant. Bon, normalement le distributeur de glace est quelque part par là. Parce que là là-haut il y a le vendeur de glace. Mais je sais pas si. Ah si c'est ça là Voilà. Oui On utilise un deuxième. On a deux trucs, c'est censé être important ce truc Alors on cherche cet homme <rire> Le dessin, incroyable, ils sont en train de perdre leur mémoire, c'est triste de ouf Mais le dessin est génial euh... Donc ça on avait déjà utilisé, on avait déjà trouvé direct On a utilisé, Carpel Cage. Ah, faut qu'on qu distribue ça au, à la colonie. Ok, on n'a pas fait Des Des top pousses. Ça, c'est pour tous les fantômes qu'on rencontre. La clé, cool. Ah Bah ben voilà, on a le code de, du piano. Allez hop, on y va. Je savais pas que j'avais récupéré ça. Ça devait être sans doute ça aussi qu'on avait dans la dernière. Ok, direction piano. C'est peut-être la suite. En fait, j'ai un peu du mal parce qu'on n'a pas rencontré de boss. Euh... Du coup, grande question. Euh, on s'est pas tapé, on n'a pas perdu de point de vie, donc tout est bon. Ok, on va aller voir plus tôt. Plutôt, alias Pluton. Mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm C'est la musique de l'ambiance. Ah c'est un remix de, de tintin que j'ai fait je crois. Bon, Peut-être qu'on va réussir à éteindre le, le bonhomme en feu là. La bonne âme. Donc nous sommes ici, présents, équipés de ce code. Afin de savoir à quoi il sert. Donc il faut que je prenne les 4 derniers et que je fasse 1, 2, 3, 4. C'est pas très compliqué. 1, 2, 3, 4. Ah bah c'est super Super On est dans Zelda Allez, on va nager. Il y a de l'eau. Déjà, il y a de l'eau dans un monde désertique, c'est bien. Ah, le grand... Le grand toast. Est-ce que tu veux euh, pousser ce grand toast Oh... Oh... Oh... Ah Il est sympa, le grand toast. de la farine. Comment tu y de la farine Tchou Tchou Je sais pas pourquoi je fais les onomatopées. Qu'est-ce que c'était C'était un... Euh, c'était de la farine... All Purpose, ça veut dire... enfin Là, c'est bizarrement tourné. C est, c est la... On est tombé sur de la farine. Donc, elle éternue ah. euh, Son nez lui gratte. Ok. Bonjour top top. Ouh là là. Il y a de l'invocation de toast ici. Euh, Arrêtez-vous ici. Euh... Est-ce que vous pouvez pas lire les directions Vous devriez être avoir honte. Ma famille et moi, on a gardé ce, cette crypte cette crypte trésor pour des générations. Et ce n'était pas si facile à cause de des personnes comme vous. Je suis peut-être vieux et, frais et frail. Je pense qu'on est en français à ce moment. Je veux Dire un peu euh, fragile quoi, et ma vue est, euh, est, est basse, mais, euh, mais je sais que ce n'est pas, ce ce ça, ne pas du, ça ne vaut pas du bien. J'arrive pas à faire des formes français aujourd'hui, et euh, je suis peut-être le dernier qui reste, mais j'ai passé toute ma vie à faire ça, et je suis vraiment devenu bon. Je dois, je dois le reconnaître. Je m'en rappelle même plus depuis, depuis combien de temps je garde, mais ça fait depuis. Euh, ah, je ne sais plus de quoi, de quoi je garde mais c'est probablement quelque chose qui est caché dans un. dans un.. dans un safe, donc du coup dans, un, dans une boîte au trésor. Ah ouais mais moi je, je bafouille h ah, 24 ah, C'est d'ailleurs même mon langage préféré. Je la bafouille. Petit ref à euh, quand on écrit euh, des lettres. Vieux terme. Français. Écrire des lettres rapides des notes, c'est bafouillé, euh, qui reste, qui ah donc du coup le l'endroit le, qui est important c'est à gauche, euh, le coin, bon, merci hein, c'est toujours bien de savoir les directions, euh, en... le coin d'en haut à gauche, ok, de toute façon euh, je vais vous demander de, de partir euh, tranquillement, en étant une taupe, une vraie taupe et tout, je peux euh, m'en sortir d'ici en 3 secondes, je... Euh, il n'y a rien de spécial dans cette place, <rire> dans cet endroit. Je ne veux pas partir. Tu... Oui, je veux rester et euh, kiffer. Ok, si tu l'insistes. Euh, bah, sois content de... de, de, de euh, Laisse-toi aller à, à te balader. Mais euh, ce cercle d'incantation de, de, euh, est peut-être vieux. Mais il marche toujours comme un charme. Mais pas de... Pas de euh, funny business et euh, pas de trucs euh, euh, chelou quoi. Voilà, on va traduire en argot comme ça ça va être fait. Alors en haut à gauche, voilà. ne pense vraiment pas à ouvrir ce, euh, ce trésor. Il n'y a vraiment pas de combinaison ou euh, rien dans les dans les parts. Ah, il n'y a rien euh, qui peut t'aider dans le coin. Il a, parti... il a parlé de part. Il a exactement parlé de part. Donc ça, par exemple. nous nous On vérifie tout ce qu'il y a. Live jam, ça, ça peut être pas mal. Non. Non. Non, on n'a pas du... Et je l'ai fait pendant 10 épisodes, hein. je, je me respecte aussi un peu. Ah oui, attends. Il a dit qu'il qu qu y avait des trucs, quelque chose, il y avait quelque chose qui me permettait de nous aider, donc du coup... Ah, je suppose qu'il y a des... Il y a une combinaison de touches avec les... <rire> ok, l'endroit Le, parfait pour un sacrifice. <rire> je, je lis et, euh, et regarde beaucoup de, de films... Euh... En anglais, donc en fait j'ai pas trop de problèmes avec l'anglais. Le problème c'est la traduction directe en français, et là j'ai perdu mes mots des fois. Euh... Bon, la combinaison, on va dire que c'est 4, 2, 0. 2. C'est bon, hein. C'est pas ça, bizarrement c'est pas ça. Donc il y a un pain. Des spaghettis, mais on sait pas combien il y en a. Moi je soupçonne que c'est ça qu'il faut prendre. Et il faut le mettre dans le sacrifice. Oui on veut sacrifier le live jam. Ah du coup on va devoir se battre contre tout le monde. Ok. Donc ils sont tristes, je me rappelle plus, mais je crois que le, la charte de, du truc c'est euh, ouais, euh, faut être heureux. Donc déjà, on va exploiter le fait qu'il soit triste et on va tout le monde, on va rendre heureux tout le monde, surtout Mori. Et euh, on va faire une balle pour changer euh, son émotion à lui et euh, attaquer naturellement le dernier. Alors naturellement c'est pas un, le bon terme. Ok c'est bon. Euh, on sait pas qui a tapé qui. Donc là par exemple, je suis normalement plus fort que lui. Ah oui mais là je vais taper tout le monde. C'est très bien. Euh... On va rendre heureux quel euh, pour le délire. On va faire une belle course sur J'ai l'impression qu'on augmente plus rapidement nos... Ah ben c'est bien, on a gagné. Okay. Euh, on augmente plus, de, plus facilement notre combo quand on fait des trucs avec les émotions. J'ai l'impression c'est la deuxième fois que je remarque. Bah voilà, c'est fini. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin de forcer comme ça... Un... Il, donne un... il donne un chiffre ou pas Il y en avait trois. Est-ce qu'il faut compter Ah non, c'est en-dessous il y a marqué le chiffre, ok. Bon, on va prendre les spaghettis du coup. Ouais, c'est ça. Oui. Sacréfions tout. Mais c'est pas des spaghettis. On refait la même chose hein, on voit pas ce que c'est la tête Est-ce qu'on a un truc pour pouvoir euh... Voilà, on balance une dynamite <rire> C'est pas, pas suffisamment bon hein. Ah c'est copypasta, oh et creepypasta Oh la méta est bien là La méta est bien Donc creepypasta c'est le dernier j'imagine Et copypasta c'est les autres Ah c'est cool Ah c'est cool ça Alors enfin, si vous connaissez pas le creepypasta c'est euh... C'est une histoire d'horreur euh, créée sur internet ouais. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est la, c'est la culture nette. Voilà. On a balancé une bonne, une bonne, dynamite. Donc je pense que là, il n'y a plus personne. Ah, bon. ah, ils ont encore de la vie là. Voilà, dead. C'était easy. Donc, une attaque de masse. Euh, quand je dis attaque de masse, c'est une attaque de groupe. Et on voilà, on va faire que des attaques de groupe. Voilà. Et une attaque groupe. En fait, c'est un peu sur ce que je viens de faire, voilà. Bon, on va prendre les lapins direct, parce que je sais que les lapins... Tout le monde veut voir les sacrifices de lapins. Dans ce jeu, je sais pas pourquoi. Oh, c'est un milkshake. Oh. Non, c'est un bun. Comment ça s'appelle euh, Je sais plus. J'ai plus rien. Je prends du jus. Attends deux minutes. Oui, alors, il y, y a un lobby, euh, y a un lobby euh, jus, euh, jus d'orange et jus de pomme qui se tape hein, du, dans ce jeu. On va mettre un, un coup. Voilà, on va, on, va, on, va, on va faire une petite... Euh je t'attends à la sortie. Et il va foncer dedans en tirant partout. Voilà. Des attaques tout à fait ac acceptables. Ah bah il était direct. Oh, on n'a même pas récupéré de jus. Pauvre petit lapin. Bon, bah, du coup, on va récupérer du jus maintenant. Snack. C'est là où on voit que euh, que j'utiliserai peu de choses. <rire> J'ai trop joué, euh... j'ai trop joué euh, sans... sans rien quoi. J'ai pas pris le deuxième lapin mince. Hein. le lapin euh, chat. Le chat lapin. Oh Attends, j'avais pas forcément envie de me battre contre un boss maintenant tout de suite là. Nefarious chip, donc c'est une... Euh... Une, bah une, une puce euh, possédée quoi. Ah ouais, c'est un boss, voilà. bon attention. Euh... Eh bien écoute, euh... on va voir déjà s'il est déjà dans un sale état. On va mettre un coup de tête. On va voir jusqu'à quel point il peut être... Et on va utiliser... Euh... Je pense qu'on a encore de la dynamite. Enfin, voilà. Ah non on en plus Je sais pas grave, on fait une attaque Je suis pas sûr qu'il qu soit bon hein. on va voir les premiers coups qu'il met J'aurais dû donner de la vie On continue avec les mêmes attaques Peut-être qu'on va faire un truc, on va rendre heureux tout le monde. Parce que c'est rare et c'est dur d'être heureux. Peut-être tu as moins vite en hein. vrai. Il va être extatique en plus notre ami. Voilà. Allez tout le monde est heureux. Ouais. Ça va, ça va la vie. Tranquille. Bon, là du coup, euh, vu qu'on euh, a plus normalement de... Voilà. Donc là, ça sert à rien, parce que je crois qu'il a pas d'émotion. que si, il est peut-être vénère. Bon, on va essayer. Hop. Et euh, team spirit. Dommage, all On va faire une, une, courbe, une balle courbe, pour voir on va donner de la vie. Ah, ouais. ah, il est heureux. Il est au même niveau que nous. Ok. On voyait pas trop ses émotions. Mais maintenant, moi je sais, j'ai lu. Là, elle jette son bâton. Ah, on prend des cookies. Dans la tête, c'est pas cool. Donc, s'il est heureux, en fait, on n'aurait pas dû commencer comme ça. C'est dommage. Dommage. On va attaquer normalement. Euh... On, on, on va le... Voilà. On va le mon On va changer son, son... Voilà. Et du coup, il faut que je donne de la vie à un héros. Et là normalement on va pouvoir avoir l'enchaînement donc on va vous, enfin pouvoir retrouver l'enchaînement qu'on normalement on peut faire assez ah, ah il est dead Non. Il fait chaud ici. C'était une attaque euh, en déplacement. C'était une attaque en déplacement. Elle met tellement des gros sales tout quand même, ouais c'est incroyable. Et là il est vénère. Donc on a, là logiquement. Ah, je peux pas. C'est pas grave. Là, de toute façon, il y aura l'enchaînement, donc c'est pas grave, pas de problème. Euh On va faire ça. Et on va donner de la vie à Aubrey. Donc là, normalement, il y a Omori qui va pouvoir nous permettre de faire... un ah, combo Allez la puissance des 4! Boum boum boum boum boum boum! Capitaine Tanette! 1500, bam! Voilà, c'était beau. Donc c'était notre boss au final. C'était pas du tout à l'endroit où on pensait. Hein. Je pense que c'était clairement le boss. Est-ce qu'on peut récupérer de la vie par contre, ça serait cool? N'est-ce pas? héros. Donne de la vie à tes amis. Ah, je peux pas le faire en... Oui. Donne de la vie à tes amis. Ok, on est bon. On va, on va sacrifier le chat maintenant. Ah, c'est un chat euh, abandonné oh, le pauvre. Non. Il va devenir... Il va avoir des biscottos, je connais l'histoire. En fait, euh, c'est triste. Là, euh, je me sens pas bien. Attendez, on va rendre heureux Mori tout de suite. <rire> euh, voilà. Bah, j'imagine qu'il faut abréger ses souffrances maintenant. Ah, on sait pas ce que c'est. C'est Hushpupi. Donc j'imagine Hushpupi, c'est les euh, doudous. Il y en a 4, faut que je fasse les 4. Oh là là. On fait des attaques normales, ça devrait aller. En 115, ça devrait être bon. Ah oui, je pensais qu'ils avaient moins de vie, mais. Ok. On est dans la joie. Je rappelle que. Je rappelle que ce jeu a un avertissement. Que cet avertissement est nécessaire pour que tout le monde puisse pouvoir justement faire en sorte de bien vivre ce jeu. Je vais vous le faire apparaître again in live en direct. Je ne m'y attendais pas en fait à ce que ça arrive d'un coup, j'aurais dû m'en douter. Chaud. Attends toi tu aurais traduit ça comme ça Moi je l'aurais traduit ouais, comme doudou plus. Mais c'est vrai que euh, mot à mot c'est ça. Bon, euh... Euh, bonjour. Bonjour madame la taupe. Je crois qu'on a réussi euh, notre... Euh... Alors, en même temps c'est normal, on sacrifie des gens dans des pentacles, à un moment il faut... Euh... Voilà quoi. J'ai trop... Je, je, je, je sens qu'à la fin, je vais pleurer. Dans la fin du jeu. Ça va être compliqué, hein. Ah, c'est des boules de maïs et frites, apparemment. Ok. C'est marrant parce que le la tête c'est vraiment genre euh, une sorte de... Ok. Et après ça revient comme ça normalement. Ok. Il y a plusieurs Ok. Euh... C'est na... une... une date de naissance, hein Non. Attends. Si. Papa de chip, qu'est-ce qu'il dit il va me donner de la vie Alors, euh, en signe de bonne volonté, Papa Chip te donne euh, quelque chose que Papa Chip sait que tu adores. Il m'a donné du pain. Super, merci. Tu restes là, Papa Chip Ah oui, non, mais ils font le jeu de mots tout le temps. Hein, de toute façon, dans tous, les, tous les noms, euh, d'ailleurs, les top pouces. C'est comme ça, comment ça s'appelle des Sprutmalls. J'ai gardé le, le plus littéral en fait. Oulala, là, là ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons Ah non, mais on ne peut pas exploiter leur, leur émotion, c'est dommage. Attendez. Je veux juste du jus. On va euh, taper celui qui a le moins de défense, voilà. on va changer lui, et euh... ils sont trop mignons. Regarde, sésame, slice, donc euh, euh... ça c'est un pain en sésame, ça c'est une tranche de mie, et ça c'est euh, du, euh, du pain, sur doux. c'est euh, plus le, la pâte euh, de pain, là. comment ça s'appelle il y a un thème pour ça. Le pain complet. J'ai l'impression qu'on va se rouler dessus, mais je suis pas sûr. Bon on va jouer avec les émotions nous aussi. Ah bah voilà. J'ai bien fait de choses Hop, on va donner un peu de vie à quel. Pain en le Ils sont trop mignons. Je veux ça dans mon stream tout le temps. Je <rire> vais.. Je cherche des images et, des, et, des, et des, des trucs comme ça constamment. Donc, euh, j'ai utilisé quoi Final Strike Bah voilà. On, fait, euh, voilà. Hein okay. on va donner euh, voilà, on va donner la main à Omori et euh, tu vas nous faire un run and gun et euh, une attaque. Euh... Lui, il est, lui, il est clairement euh, au revoir. En fait, j'ai mar... remarqué qu'en neutre, il te laisse beaucoup de permissions quand même. En neutre, c'est pas mal. Tant que les... les personnes en face de toi ne te transforment pas, euh, changent pas ton émotion constamment, euh, c'est cool. Que... Là, par exemple, Omori va faire une attaque. Elle l'a déjà faite, hein. Elle l'a déjà faite. Parce qu'en fait, il, est... enfin, euh, il y a une attaque de Omori ouais, qui te permet de justement euh... bien taper quand tu... Euh... On utilise tout le temps du jeu mais c'est pas grave. Voilà, hein. Donc, du coup il a une attaque quoi, qui permet de, de, de, su de supprimer presque le, ou d'utiliser l'émotion contre euh, la personne. Ok le sourdou c'est le, le, le sourdov, d'ailleurs je sais même pas comment on dit, c'est le devant. Hein. Je vais même pas, même pas essayer. Donc, je pense que c'est une date de naissance. C'est genre le 20 juillet. Ah non, mais c'est 1969. On a failli être pile dans les... Dans les trucs. Donc, c'est la, la date de naissance de quelqu'un. Ah non, mais je me suis trompé. Attends. 7. 2. Heureusement que c'est écrit. Hein. 1. 0. 1. 9. 6 9 les dépôts de papote je note je prends donc c'est euh, une, une recette pour le désastre il faut 4 ingrédients Je veux pas le truc, je te donne si tu veux la recette. Ça sert à quoi la recette Excusez-moi, hein je suis actuellement en train d'essayer de comprendre. À quoi sert cette recette Oui, ça serait pas étonnant, il hein y a. On a pris la taupe. Quoi Qu'est-ce qui se passe dans le jeu En fait, tout ce qui est euh, tout ce qu'on utilise, ça peut être euh, problématique pour les animaux. De toute façon, les animaux ne sont pas censés être enfermés. Quoi. Euh, je comprends pas. Ah oui, donc la, le seul récipient. Ah, ah oui, d'accord. Je peux utiliser maintenant ça. Je peux le sacrifier Oui, on va, on va sacrifier la moto... Voilà. Parce que c'est l'ingrédient pour, pour le désastre. Donc euh, voilà. Mais ouais... Euh, on, ah, un portail a été ouvert. On a sacrifié une taupe euh, qui nous a parlé. C euh, je très content. Où est ce portail Au milieu, là Non. Oh non pas ce pas ce système de jeu là s'il vous plaît j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas Allez Allez pas d'obstacle pas d'obstacle s'il vous plaît pas d'obstacle Pas d'obstacle Allez On est tombé là ça va continuer là Alors ah, normalement c'est game over ah on est toasté maintenant, c'est ça l'histoire. Omori survit tout le temps à ce genre de truc là, parce qu'il reste toujours un point de vie euh, à Omori. Alors on va pouvoir donner de la vie à tout le monde, super. Alors mes amis sont des toasts hein. hop. Ah c'était Aubrey, bonjour Aubrey. Omori tu m'as sauvé, merci, je pensais que j'étais toasté. J'utilise, du coup, la confiture de vie. Sur quelle Ah, où suis Oh, salut les gars. Qu'est-ce que je vais loupé ouais, Lui, c'est dernier J'utilise la confiture de vie sur Héro. Ah. héros, est bienvenue que Comment tu te sens Je me sens. Euh, Nauséeux, je dirais. Waouh. Hey, eh, on est où Je ne sais pas. Peut-être à une en un endroit qui est... Où... Les toasts abandonnés... <rire> où tous ceux qui... Est... Ouais, tous les toasts abo sont euh, abandonnés euh, viennent. On est, dans le... <rire> on est dans le paradis des toasts. Euh, ouais, euh, c'est sûr que... Euh... C'est sûr que je ne suis pas un toast. Euh, je ne suis plus un toast. Allons-y euh, et trouvons un endroit pour sortir. Bon, je pense que c'était clairement par là qu'il fallait aller. Merci, euh, le code. Oh Il y a de la confiture. On enfin, va de la confiture. On a toute la vie. Point d'exclamation son. soin, si vous voulez avoir encore ce son H24 tout le temps dans vos oreilles. Save. On va save tout de suite. Parce que là, on... ça sent le buzz dans pas longtemps. Donc on est dans le paradis des toasts, j'imagine. Ah, il y, y a des taupes, il y a des là, des actuelles moules. Euh, notre maître ne dort pas et donc nous non plus. Chaque jour, chaque nuit, c'est du pain frais, du pain frais. Ok, super. Intrus, partez vivre. Euh, toast vivant. <rire> Elle était bien ça. Euh... Il y a du salami. Du donut. Alors Alors je sais pas si c'est le, ma le maître ou les maîtres. Ou la maîtresse d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de genre euh, sur ça. Ah si, quoique peut-être en féminin, je sais pas. Euh, du coup, a reçu beaucoup de, de, de demandes récemment. Euh, Peut-être qu'il a, il a, atteint sa limite. Ah, oh, il va être vénère. Oh. Tu le sens comme mon papa. Papa, tu es vivant Je n'ai jamais vu depuis que il a été jeté. Ah, hein, qu'il a été laissé dans le, euh, dans le, la cave d'incantation. Ok. Bah, on a, ton papa a été sacrifié. Hein. Voilà. Le menu d'aujourd'hui, du pain frais. Demain, pain frais. On mange que du pain frais. Donc il y a quelqu'un qui bouffe les toasts. C'est Marie Attends, je les connais eux. Biscuit. C'est pas la, la, le, le sprite de Aubrey et Hero, hein ça Qui sont ces gens Biscuit et, dou et Dougie. On, a été, on est né pour faire du pain tout le temps. Jour et nuit. Du pain frais, du pain frais. C'est une vie dure. Mais euh, elle n'est pas très... Euh, elle ne récompense pas beaucoup, mais c'est tout ce qu'on a. On doit être quand même content, n'est-ce pas, biscuit mmh. euh, C'est c'est ça, frère. Euh, ça a toujours été notre vie. Enfermé dans ce cirque infernal du pain. Oh, oh, mais t'es un fantôme, euh, de... <rire> Dougie. il fait que, oh. <rire> Donc c'est là d'où vient le, euh... ah oui, les hurlements, du coup, on a dû entendre des hurlements avant. Enfin, c'est pas des, les hurlements, c'est des euh, soupirs, quoi. Wailing. Euh... Ah, le pain, il a parlé. Je savais que notre pain reviendrait nous hanter un jour. <rire> Viens, biscuit, on doit le détruire. Avant qu'ils nous détruisent nous-mêmes. <rire> Attendez une seconde, non Bon, bah ça va être... Euh... Ça va être cool, non La bataille. C'est trop marrant, parce que c'est clairement Aubrey et... Euh... Et héros, quoi. Ces petites musiques, euh... ils se sont dit, on va faire, du fr... on va faire des Français. Hein. Je sens que ça m'a supporté d'ici quelques secondes Bon, on va taper... Euh... Ah bah on les tape tous les deux, bah, c'est très bien Écoute, très bien J'ai pas un truc pour, euh, voilà Allez, tout tout tout tout tout tout On va baisser notre défense, c'est une mauvaise idée mais je pense qu'ils vont être vénères dans monde. Ah, ils... ah ils appellent des gens Ah c'est encore la technique du On est les boss mais on va, on va se battre après. Uh -huh. uh -huh. Tout du coup maintenant qu'on est vénère, on va pouvoir... On va pouvoir y aller. Du, du, du, du, du, du. Aïe aïe aïe, on m'aurait fait tellement mal. Pas après pas après tous les jours mais pas frère. Oh. Ah bah voilà, ils sont tristes et nous on est On est euh, énervés, donc normalement on est à l'avantage. Très bien. J'avais bien prévu le truc. Euh, au vrai. Oh les coups. Les coups. Les coups. Voilà, maintenant, je, je suis upper maintenant, donc quand je peux continuer Ah, toi puncher Voilà Alors, est-ce que, est que vous avez euh, le, le même problème que moi C'est-à-dire que quand vous, a, vous, a, vous avez lancé vos attaques, vous continuez à appuyer sur les boutons moi, Je ça... <rire> sais pas, j'ai l'impression que ça... ça avance le texte ou des trucs comme ça, mais non. Attends, on mourit, oui. Parce que là, normalement, je suis pas... pas censé toucher la manette, quoi. On est. Alors. On est maudit euh, à faire du pain tout, euh, toute l'éternité. La... N'est-ce pas, biscuit on... Il nous manque des ressources. N'est-ce pas, biscuit ah, ils sont devenus déprimés, ah ouais carrément, oh là, là Bah en fait euh, j'ai envie de te dire ça m'avantage. Hein. Reste dans ton, dans ton mood. Hein. Attends, on va même faire pire. Nous on va être, on va on va se vénérer encore plus. Enragé. Voilà. On n'est jamais passé au-dessus du niveau 2. Hein. Ah, je rajoute 100 dans ouais, C'est incroyable. En fait, ils me font peur quand ils sont énervés comme ça. C'est triste. Aïe aïe aïe, on Omori Survie Omori Est-ce qu'on a. C'est attaque normale ou. On va exploiter. Le fait qu'il soit justement très triste. Bon, on continue là. Quoique, attends. On peut faire un beatdown, c'est pas mal. Euh, et on va faire un run and gun. Basé sur la vitesse. Je crois que ça change pas la vitesse. Et on va croquer un peu. On va donner de la bouffe au à... monde. Ça change un peu le ton. Est bien hein. elle, a, elle a bien switché là ah, j'avais pas vu ils ont rajouté une, la crépipasta elle est là j'avais pas vu on, on est à court on est de tout il nous reste presque plus rien ils sont devenus misérables sont dans un hein. Alors j'aime pas trop le, le côté accordéon et, euh, et. Et. Euh, C'est pas trop ma cam. Mais par contre, le, les stompes là, les. Comment fait, Les. Je sais pas ce qu'on faire avec eux. Le, les gros. Les gros. Euh, les gros spercus, c'était cool. Là, le passage de cordon je suis pas trop... Je suis... C'est pas ma câble. Ah oui, carrément, c'est... On... on les touche plus là. Ah, ils sont tellement bourrins. Ah ouais, ils sont tellement déprimés qu'il faut qu'on passe encore un niveau. Moi bon, on va faire un autre niveau. On va exploiter leur vie. On va continuer nos attaques, mais on va s'énerver encore plus. Allez, hop, c'est parti. Euh... Par contre, ce serait bien de faire une attaque normale. Ça, euh... Là, je les ai jamais vus au niveau 3. Hein. Je sais pas à quel, niveau, à quel point on va être vénère. Oh, il est horrible. Il n'y a que Mori là, qui est vénère les autres, ils peuvent pas aller au cœur. il fait flipper. Nos ressources sont sont, sont, sont finies. Ouais, il y a plusieurs niveaux dans les émotions. J'ai appris ça longtemps après, hein, au début. Il y a plusieurs niveaux. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que tu le, tu les pousses à l'extrême de, euh, d'une émotion. En fait, plus ils sont dans l'émotion, plus euh, ils tapent fort. Mais as plus t'as aussi des... Euh, on a gagné dix mille balles Incroyable Et plus t'as aussi les, euh, des gros défauts, quoi. Mais là, c'était facile, ils étaient, ils étaient en mode euh, déprimé, donc... Euh, euh, fallait juste que je sois énervé. On est à court de jus. Il semble. C'est la, la fin, parce que. Attendez Nous ne sommes pas du pain. Nous sommes juste des enfants. Comme vous vous voulez dire que vous n'êtes pas là pour pouvoir nous détruire Oui, c'est ça. Euh, plus on est puissant, plus ils prennent de dommages. Ouais. Par exemple, là, on est en, en énervé. On, on tape plus fort. Mais on a plus de défense, presque. Euh, je vais te montrer la charte. Of course, euh, oui, euh, bien sûr. Du coup, euh, on n'attaque on jamais euh, sans être provoqué. T'entends ça, Biscuit On est sauvé. C'est le moment de, reco de recommencer à faire. Du pain frais. Du pain frais. Du pain frais. Oh, du pain frais. Ok. Depuis quand vous faites du pain frais Vous ne voulez pas aller dehors, genre Oh, si seulement. C'était possible. On est enfermé ici depuis l'inception de l'univers. Ça, ça, ça semble être un très long temps. Je pense que vous méritez une pause. Euh, que... Quoi Mais c'est... Euh... Alors, prépostureux, ce serait... Euh, tu te la pètes, quoi. Un truc dans le euh, Qu'est-ce que vous donnez comme sens euh... What meaning de... Do... Alors, quel est, quel est le sens de notre vie si euh, on ne la passe pas à, à faire du pain si on quitte euh, le, notre, notre station de, de, de, de pain et euh, on... qu'est-ce qu'on va faire de nous-mêmes C'est la seule vie que on connaît. Ça, ça vient de quelque chose, euh, l'inception de, de l'univers, je ne connais pas moi. Et, et pourtant, j'allais dire cependant, mais c'est la traduction directe. Hein. Euh, ma curiosité morbide, euh, j'ai une, une curiosité qui m'envahit. Le portail euh, qui est ici peut nous transporter. On l'a utilisé plusieurs fois pour remplir notre, notre incantation de pain. Mais on n'a jamais essayé, essayé, essayé d'y aller nous-mêmes. Ah Ben littéralement, ça veut dire avant même sa création, quand il était simplement un concept. Ouais, comme dans le film Inception, tu veux dire. <rire> Inception Conception, c'est ça ouais, euh, ouais c'est l'idée quoi euh, ouais. qu quoi qu'avons qu nous euh, quoi nous, nous, nous aussi quoi je, je, je, je... Euh, et laisse moi te dire en fait j'ai mal à traduire parce que j'ai perdu le fil euh, switch en anglais français quoi euh... Laisse-moi te dire, c'est un grand et un très beau monde à l'extérieur. Je pense que c'est le moment pour vous d'aller l'explorer, d'explorer de nouvelles possibilités. T'entends Qu'est-ce que t'en penses, Biscuit Il va bah, faire haut, hein Bah ouais, O, mm, ah. Je t'entends. Ah, il parle. Oui. Mais. Ah. C'est vrai. Ok, on a changé notre d'idée. On veut partir. Est cet endroit cran. <rire> J'adore quand on me switch, ça c'est trop bien. <rire> euh, Biscuit, euh, on, on a toujours eu peur d'aller d'utiliser le portal, mais euh, peut-être que c'est le moment d'y aller. Allons-y frère. allons expérimenter ce, cette, euh, ce goût de la liberté. Bon, attends, je croyais qu'ils allaient utiliser le portal sans... Euh... Alors du coup je te montre la charte. Parce que je t'ai dit que j'allais te montrer. La charte c'est le truc le plus important. Donc, voilà. Donc, euh, comme je te disais, quand on est énervé, on a l'attaque qui monte, et du coup, la défense qui, la, qui, qui baisse. Et forcément, on est plus fort que quand on est triste. Et ça, je m'en rappelle, mais de temps en temps, j'oublie. Euh, quand on est triste, on a la défense qui augmente, mais la vitesse qui baisse. Et, euh, ouais, bah oui, j'aurais pu dire Adelph, ouais. Euh, et du coup euh, Happy quand t'es heureux, tu augmentes ta chance donc tes coups de critique et ta vitesse mais tu, euh, non, c'est ta chance c'est la possibilité de, de toucher j'imagine et, euh, et, et la vitesse mais tu baisses ta, tes, euh, tes coups de tes coups critiques. donc Happy c'est pas mal mais neutre tu vois en étant en dehors de la charte, moi j'aime bien l'utiliser et bah Adelph ça veut dire beaucoup de choses et j'aime bien moi aussi ça veut dire une chose en vrai. Je dis beaucoup de choses, mais ça veut dire beaucoup de choses quand on l'utilise, surtout. Et c'est bien. Ah, on, a des, on, on est vraiment mort, quoi. Ça, ça se passe comme ça, la vie. Okay. On a des. On a des pains. <rire> Attends, c'est. C'est un truc qu'on peut avoir. On a des pains au niveau des, des oreilles. C'est un truc d'équipement, ça. Bon, on va essayer de voir ce que... Alors, deux tranches de pain, et ça augmente la vie Ah, la vie Ça, ça sera pour... Euh... La passée, quoi, c'est... C'est plus euh, un endroit un gain en fait, qu'est-ce que t'as gagné. Ah, c'est pas mal, ça, ça. Du coup, il faudrait que je donne clairement, ça donne plus de vie. Il y a 10 de vie, 5 de défense, et il faut que je donne ça absolument à quel parce qu'il a vraiment un problème de vie et de défense. Et en plus, ça augmente la possibilité de donner plus de vie quand, quand il est décédé, quand il est toasté, et du coup que, euh, que je lui donne du, euh, de la confiture de vie. Donc on va donner ça à quel Qui lui avait une, une, une vieille... Euh... Voilà, ça devrait être bien. Il n'y avait rien d'autre de plus intéressant de toute façon pour lui. Le... Je pense que c'est bien qu'il ait, qu ait autant de vie là il avait la... la blanquette là, comment s'appelle, la couverture. Ouais, ça augmente de 1 de la défense. Non, c'est bien, très bien, très bien, très bien. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Bon, on a fini ou... qu'est-ce qui se passe Parce que là on n'a pas trouvé Basile, nous. Parce qu'on a fait ça, mais ça n'a rien changé en fait. On a trouvé le boss, mais il a rien de plus, quoi. On prend des pommes. Allez. Des pommes... Euh, ça les pommes d'amour. C'est les pommes avec du sucre, dessus. Marie. Tu veux pas me dire où on doit aller Oui. Mais Basile, faut aller où Non, mais d'accord, mais... Mais non, mais elle nous aide pas du tout en fait. Ouais, Marinade. C'est la sœur de Omori. Décédée d'ailleurs. C'est celle où on est sûr que euh, c'est créé par le... Les... Alors, je vais regarder, hein. je vais regarder vite fait la, la Soyuz, parce que j'avais ouvert pour euh, savoir si on devait forcément... Enfin, pas la soluce, mais dans Orange Oasis, euh, on a fait pas mal de choses déjà. dans le, le, le, le truc d'Oasis selon euh, sont les fandoms, Ah, c'est une, une zone... En plus Quoi Ah, le Man on Fire, on peut le gérer, hein. donc c'est un homme. On a battu et Rentom, je comprends rien. On est arrivé. Ah, il a pas grand chose en fait, attends. Dans le Dino Dig. <rire> Quoi J'avais pas besoin de récupérer les clés Tout était déjà unlock Non après, c'est les, les solus, c'est abusé. Started by... De toute façon, peut-être que ça fait deux heures, peut-être que je vais m'arrêter là, au final. Ça, ça, ça serait bien, parce qu'on a fait un boss quand même. Ah oui, d'accord, faut le bloquer avec toute la team, en fait, l'Homme de Feu. Bon, on va faire ça, déjà. Et on a fait euh, on a fait 2 sur 4, d'après deux, deux ce que j'ai compris. Ok, on va laisser, on va aller checker, euh, j'ai sauvegardé là, hein on va juste aller checker le l'homme en feu, et je crois que euh, ça va être la fin. Parce que, euh, en fait, j'essaie de baisser le temps de, de Omori, parce que euh, les derniers temps, j'ai fait du, du 3h, et 3h, c'est, euh, même moi, je regarderai pas en dessus quoi. que je regarderai bien parce que j'aime bien l'histoire en fait ça tire un peu, bah la fatigue euh, en fait ça dépend, il y a des moments où il y a des moments où non ça, ça peut aller Donc, il faut il faut bloquer comme ça en fait ça dépend parce que le l'anglais le... est plus facile au bout d'une de, de, de heure et demie et quelques parce que t'es déjà dedans euh, sauf qu'il y a des moments où tu as besoin, tu vois, de... Alors, je te permets pas. Il y a des moments où tu as besoin d'avancer un peu, mais... Euh, en vrai, a... j'ai quand même réussi à faire euh, une partie où... Euh, où il y avait deux boss, donc du coup, en fait, je suis allé trop loin, quoi. Du coup, là, je... en fait, ce serait bien... Au début, j'arrivais à me limiter à deux... À... En fait, c'est depuis le début des vacances hein, que je fais n'importe quoi, sur ça. Parce que... C'est ici qu'il faut se bloquer, voilà. Il arrive quand Euh, et du coup, euh, ouais depuis les vacances je tiens un peu plus mais là je vais m'arrêter, 16h c'est bien. Normalement c'est 17h et après j'enchaîne avec le GDR mais vu que pendant les vacances, on c'est depuis le début de la fin, enfin depuis le début de la fin, depuis la fin du confinement, euh, on fait un peu moins de JDR euh, le dimanche. Donc euh, l'idée c'est que, euh, que moi je tiens un peu plus en fait mais le problème c'est que euh, ça augmente la temps de vidéo quand même. Euh, vous n'avez rien à... Euh, vous, vous, tu n'as pas à t'inquiéter. Euh, ah, tu as un regard inquiet dans tes yeux. Je peux dire que tu... Je peux te dire que... Le problème Alice to you. Je pas compris Alice. Let me tell you something cheat. Alors, laisse-moi te dire, enfant. Quand tu sais qu'il y a un futur difficile et ardu, Euh... Tout ce que tu as besoin, c'est de, de l'espoir. Sois heureux pour toi et, euh, pour, euh, et sois heureux pour le futur. Oui. N'importe quoi est possible. Et et si ça et si sa foi, euh, sache qu'à la fin, je crois en toi. C'est gentil. Voilà. Apprends, euh, prends ce petit cadeau d'apprentissage. Spicy food. <rire> D'accord, c'est quelqu'un qui... Ah oui, d'accord. Maintenant, si tu peux m'excuser, je vais partir. <rire> ok. Alors, spicy food, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être... Euh... C'est un snacks C'est peut-être ça. On a tellement récupéré de trucs, là. On a fait tellement le dig. Je peut-être ici. Non. C'est important, je crois pas. J'ai pas vu. Peut-être un objet équipé. De euh... toute façon, Spacey Food, faudrait donner ça à... à Aubrey, je pense. Non, non, ok. J'ai pas compris. Je sais pas où est le Spacey Food. bouffe piquante, c'est où C'est dans la bouffe c'est ça doit être là. Je l'ai pas vu. Mais on a tellement de trucs en même temps. On a des cafés Bon on en a pas, bon salut. On l'a récupéré sans récupérer. Mais du coup, c'est compliqué. Enfin, j'ai du mal à saisir où on peut aller maintenant. Parce que s'il n'est pas là, il n'est pas là. Logiquement, on devrait aller... En fait, on devrait repasser. Bon, on va s'arrêter là, euh, pour YouTube, en tout cas. Et, et on, va, on va faire un petit topo de ce qu'il reste à faire par la suite. Euh, je vous, euh, vous, vous. Vous connaissez euh, YouTube, sur la chaîne YouTube Il y a des trucs Genre, chaîne YouTube euh, Blague. Autre chose. Euh, viendez, hein, dans Discord. C'est les vacances, là. Donc, euh, Voilà. Hop. Et euh. Et voilà, voilà. Bon, j'ai déjà fait la promo au début, donc il pas besoin. Donc.